bonjour aujourd'hui on va regarder comment utiliser des variables en php alors pour faire ça on va partir d'un exemple donc dans le dossier donc là je suis dans le dossier cdmo et dans le dossier des j'ai un fichier qui s'appelle variable je vais l'éditer euh, avec notre pad donc voilà donc je vais commencer par euh, exécuter euh, ce fichier on va regarder un petit peu ce que ça donne donc avec php par interpréter avec PHP donc voilà donc là euh, dans ce fichier là on commence par afficher donc un texte qui appelle nombre entier j'ai un écho la virgule c'est quand on a plusieurs choses à, à afficher dans un écho et le php euh, end of line donc c'est pour aller euh, à la ligne donc on affiche un texte nombre entier là on commence à utiliser une variable donc le, le dollar euh, pour euh, commencer à nommer une variable après on lui donne le, le nom info donc là à vaut la valeur 58, on affiche. Après, on change sa valeur, on lui réaffecte une autre, vari... une autre valeur, on lui affecte la valeur 12. On se donne une variable qui s'appelle delta, une seconde variable, et puis là, on fait une opération. Donc, euh, dans info, on ajoute delta. Et c'est la nouvelle valeur d'info, et on l'affiche. Donc, 12 et 10, ça doit faire 22, c'est bien ça. Ici, on fait la même opération, on va utiliser euh, voilà, un opérateur plus égal, hein, qu'on utilise souvent. Donc quand on a des structures du style, euh, des instructions du style info égale info plus euh, delta, donc on peut, on peut réduire ça en plus égale delta. Donc ça, ça revient à, à rajouter delta, donc à rajouter 10. Donc on avait 22, on passe à 32. Puis là, de la même manière, par exemple, quand on a un coefficient, une nouvelle, une nouvelle variable coefficient que j'appelle 2, bah je veux multiplier info par 2, bah je fais fois égale coefficient plutôt qu'écrire info égale info fois coefficient. Donc voilà, j'arrive à ça. Ce... Alors ici, euh, qu'est-ce qu'on peut faire on va, pouvoir, par exemple, on va changer la valeur de info, donc euh, ici on met 120, on, euh, on refait une exécution, donc euh, bah, comme à partir de, de, de, de ce stade-là, ça vaut euh, 120, bah, on affiche 58, puis après 120, on ajoute 10, on ajoute 10, et on multiplie par 2. Alors, en PHP, on peut euh, utiliser d'autres types de, de variables. Voilà, on va utiliser, donc là, des nombres à virgule. Euh, alors, la virgule, c'est un, un point, hein. donc, par exemple, 10.57, 10,57, et on affiche euh, la valeur. Donc là, vous voyez, ça, c'est une particularité de PHP. On a une variable au début qui contient des nombres entiers, puis d'un seul coup, on met euh, un nombre à virgule dedans. Ça gêne pas euh, PHP. Alors, la même manière qu'on a mis euh, des nombres à virgule, on peut continuer. Hein. On peut, euh, par exemple, euh, mettre du texte. Donc là, on met, euh, maintenant, on met du texte. Par exemple, plouf plouf, euh, avec des espaces. Hein. Un, esp un espace, c'est euh, un caractère comme un autre. Hein, et donc, on, on affiche euh, le plouf. Alors, il y a un quatrième type euh, simple en, en PHP. C'est euh, le type euh, boolien. Donc, on, on, va, on va rajouter... Euh, ce type-là, et puis regarder ce qui se passe euh, quand, on, quand on exécute. Donc là, on a notre texte qui est affiché ici, puis après booléen on affiche 1. Alors ça, c'est l'affichage de... Euh, vous voyez là, ici, info, il prend la valeur true. True, c'est une, une valeur boolean. Hein, donc il faut noter, il hein, n'y a pas de, de double guillemets. Hein. Si je fais ça, ça devient un texte. Euh, true, hein. on peut le faire d'ailleurs. Ctrl-S. Vous voyez ici, j'ai true qui s'affiche. c'est pas un booléen c'est un texte. Hein. Donc là, je reviens avec mon booléen, donc on sait true, ça m'affiche, alors je réexécute puisque j'avais modifié, voilà, donc ça m'affiche 1. Donc l'écho il traduit euh, true en 1, bon et euh, la deuxième euh, valeur booléenne, c'est false, il n'y en a pas d'autre possible, et hein, puis là bah, on n'affiche euh, rien du tout. Alors là après on va, on va faire des petites modifications un peu, puisque là c'est peut-être un peu gênant ce genre de choses, et euh, de manière générale quand on utilise des variables, c'est intéressant de connaître euh, leur type donc là on va rajouter euh, on va se rajouter ici une euh, petite modification dans le, le programme PHP on va utiliser une instruction qui s'appelle euh, GetType qui permet d'afficher le type donc on va le rajouter à différents endroits du programme Voilà. et on va réexécuter tout ça donc on va faire un petit cls parce que là ça commence à être encombré Voilà donc là on va regarder ce qui se passe donc nombre entier ici type integer donc euh, ici on arrive là C'est le, le, le type c'est integer donc c'est le, le nombre entier quand c'est float donc la, la variable info a changé de type ici on lui a mis, parce qu'on lui a mis une valeur de type euh, euh, float donc maintenant on nous dit que c'est un float quand c'est du texte plouf plouf bah, c'est string c'est le type texte et quand c'est du boolean bah, le type c'est boolean alors là à ce stade on est bien content mais ici on est un, on est un peu embêté toujours parce qu'on sait qu'on a une variable de type booléen, quand on fait un écho on a un ou rien du tout, c'est pas très clair. Alors il y a une autre instruction qui est, euh, qui est intéressante, euh, une, autre, une autre fonction, donc on va utiliser ici, euh, donc dans les booléens, là à la fin, on va rajouter ça, qui s'appelle var vardump. Vardump, ça nous permet d'avoir des informations sur ce qui est contenu euh, dans.. Euh, dans euh, dans une variable PHP alors là je remonte, voilà, donc là on fait le var dump alors là vous voyez c'est intéressant parce que euh, plutôt que de simplement nous mettre un, euh, ces petits boulets là on nous dit que le var dump, il nous dit que dans, euh, dans le, le, le, notre variable info, à ce moment là de l'exécution du programme, on a un boulet 1 et sa valeur c'est trop et ici, à ce moment-là, on a un booléen et sa valeur, c'est false. Donc le vardom, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui va nous, nous, nous permettre, contrairement au echo, de vraiment connaître la, la valeur d'une contenu dans une variable. Alors on peut l'utiliser, je vais faire un petit exemple, on peut l'utiliser par exemple avec le texte au-dessus, puis avec le float, et tant qu'on y est avec la variable entière donc on y va donc ici vous voyez quand on a un type integer si on fait un var_dump, on nous dit que c'est de type int et que la valeur est 280 ici quand on a un alors là euh, quand on a un nombre à virgule euh, il nous dit que le type c'est double mais en vérité c'est float et double en, en php c'est synonyme donc c'est une des par... voilà euh, et donc là, c'est 10.67, 10, hein, 10.67. Là, on a le type string. Voilà. Et là, on a notre type booléen. Donc le, le, le vardum, c'est quelque chose qui, a, qui est vraiment intéressant euh, à utiliser pour, euh, pour connaître euh, le contenu d'une variable, pour avoir les informations. Donc on va, en résumé, on va, on va, voilà. Qu'est-ce qu'on a vu Donc quatre euh, types simples en PHP int, float, bool et, et string. Il y a d'autres types plus compliqués, hein, plus complexes, structurés, hein, mais là on est sur ces types-là au début. Une variable, ça sert à contenir une valeur à un moment donné. Ça peut changer de type, donc ça c'est une particularité de PHP, hein, c'est-à-dire qu'au début on peut contenir un int, puis après du texte, puis etc. Bon, c'est un peu déconseillé, mais pourquoi pas, ça fonctionne. Un identificateur de variable, donc le nom de la variable, c est, c est, ça commence toujours par un dollar en PHP, Et après c'est suivi de lettres et de chiffres hein, classiquement Get getType c'est pour connaître le type si on a envie d'inspecter notre programme et varDump c'est pour connaître et le type et la valeur, Donc c'est vraiment, euh, vraiment ce que je recommande quand on a un programme pour euh, comprendre un petit peu quelles sont les variables qu'on est euh, en train de manipuler pour finir un petit bonus donc euh, des bonnes pratiques donc quand vous nommez une variable euh, la première lettre, euh, nommez-la avec une lettre minuscule parce que euh, quand on met une majuscule, ça peut, ça signifie autre chose, donc ça c'est une, une bonne pratique. Puis surtout, hein, quand vous nommez vos variables, il faut leur donner des noms euh, significatifs. Hein. Par exemple, si je veux stocker un prénom, bah, je peux appeler ça $prénom, $pre, un prénom euh, avec un underscore ou euh, avec un, un grand P. Pas de souci, tout ça c'est bon. Par contre, euh, si vous appelez ça ou $x, bah, on, quand vous allez lire votre programme, vous n'allez pas trop comprendre euh, ce que ça signifie. Puis... Euh, donc voilà, donc, euh, un petit programme vous allez vous y retrouver un programme qui prend un peu de volume, bah, c'est cuit hein. quand il y a 4, 5 variables, on ne s'y retrouve pas et euh, dernière chose bah, si vous voulez stocker un prénom ne le stockez pas dans une variable qui s'appelle vitesse, bah, c'est le pire hein. on donne du sens à une variable mais on met une autre information dedans, donc là c'est juste euh, la pratique super moisie. bon, euh, bah écoutez sur ce euh, je vous remercie euh, pour votre attention euh, et je vous dis à bientôt au revoir.